Bonjour chers Capricornes, voici vos prévisions pour la semaine du 9 au 15 mars 2020. Vous allez remarquer dans cette vidéo qu'il n'y a pas de préambule, donc pas de euh, prévision générale. À partir de cette semaine, je vais émettre des prévisions euh, personnalisées à chaque signe. Donc toute cette vidéo sera pour des prévisions personnalisées pour vous, chers Capricornes. Euh, j'ai pris cette décision après avoir lancé un petit sondage pour euh, savoir les préférences des euh, abonnés. Donc, euh, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui ont participé à ce sondage. Par contre, j'ai dû prendre le résultat que j'avais qui était la plupart préféré avoir des prévisions personnalisées. Et c'est ça ce que vous allez recevoir comme présentation dans cette vidéo. J'espère que vous allez aimer. Donc, je passe aux prévisions. Comme je vous ai dit dans les prévisions mensuelles du mois de mars 2020, vous êtes le grand gagnant, cher Capricorne, ce mois-ci. La conjonction de Mars et Jupiter dans votre signe va vous offrir toute la vitalité, le courage, l'expansion et l'énergie pour aller de l'avant dans vos projets. Oui, les dernières semaines étaient un peu perturbantes, surtout durant la rétrogradation de Mercure, ainsi que la conjonction de Mars et Keto. La, rétro... la rétrogradation de Mercure vous a donné l'opportunité de réévaluer et réviser certains aspects dans votre vie au niveau financier. Et maintenant, avec la pleine lune, dans votre neuvième maison, lundi, et Mercure qui recommence son transit direct mardi, vous allez pouvoir mettre en pratique les stratégies et les plans que vous auriez établis durant votre réévalu réévalu pardon, réévaluation et maintenant vous allez pouvoir prendre les décisions nécessaires. Cette semaine, Mars commence à se rapprocher de Jupiter dans votre signe. Et la semaine prochaine sera beaucoup plus étroite et fera un trigone avec Vénus dans votre cinquième maison. Et on va en parler la semaine prochaine. Mais cette semaine aussi, vous allez commencer à sentir ou à recevoir les bénéfices de cette conjonction de Mars et Jupiter dans votre signe. Vous allez voir la différence dans l'exécution de vos tâches qui sera beaucoup plus efficace, dans vos pensées qui seront beaucoup plus proactives et dans la gestion de votre temps ainsi que dans votre confiance en vous. Le soleil est toujours dans votre troisième maison et vous aurez toujours ce désir d'apprendre, d'acquérir et d'optimiser votre savoir. Et Vénus est dans votre cinquième maison jusqu'au 3 avril et cette semaine elle sera conjointe à l'énergie uranienne imprévue et surprenante d'Uranus. Votre créativité vous surprendra avant de surprendre les autres et, les, et des opportunités pourraient se présenter soudain et sans préavis. Ces, ces opportunités pourrait se présenter relativement à un projet lucratif que vous auriez lancé ou que vous aimeriez lancer, ou un œuvre d'art que vous auriez publié mais qui commence maintenant à se démarquer, ou relativement à votre propre commerce ou vos enfants ou à une offre d'emploi, ou peut-être soudain tomber en amour avec un étranger que vous pourriez rencontrer par hasard. Je passe maintenant aux prévisions quotidiennes. Lundi pour le Québec et lundi et mardi, AM pour l'Europe. La lune sera dans la Vierge et les plus chanceux seront Vierge, Capricorne, Taureau. Donc vous, parmi les plus chanceux, chers Capricorne, et les moins chanceux seront euh, les Balances. Donc,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 la lune sera dans la balance, votre dixième maison. Les plus chanceux seront les balances Gémeaux-Verso et les moins chanceux les Scorpions. Et vous, vous êtes ici, cher Capricorne. Donc la lune sera dans votre dixième maison. Votre méthodisme minutie et diligence dans l'exécution de vos tâches et vos engagements quotidiens feront de vous un exemple à suivre et personne ne peut critiquer vos moyens efficaces dans la gestion de votre temps et la structure de votre horaire. Par contre, en focalisant sur certaines tâches, vous pourriez omettre certaines autres, ce qui pourrait résulter par une seule insatisfaction quelconque de la part de vos clients. Essayez de céduler vos tâches selon leurs priorités et avisez vos clients des dates ou heures précises quand leurs tâches seront exécutées. Jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi PM, vendredi et samedi AM pour l'Europe, la Lune sera dans le Scorpion, votre onzième maison. Vous vous épanouirez dans les activités de groupe et le travail d'équipe et vous serez un exemple à suivre en encourageant le renforcement de l'esprit d'équipe pour atteindre des objectifs communs et cela sera très apprécié par vos supérieurs et vos collègues. Les énergies durant cette période vous apportent de bons sentiments et de la générosité. Vous partagerez vos sentiments et vous ouvrirez à vos proches et à vos amis, ce qui vous fera sentir plus détendu et sociable. Durant cette période, vous êtes ici parmi les deuxièmes plus chanceux de la, de la période. Samedi, dimanche et lundi AM pour le Québec et samedi PM, dimanche et lundi pour l'Europe, la Lune sera dans le Sagittaire votre douzième maison. Les plus chanceux seront les Sagittaires, Lions et Bélier et vous êtes parmi les moins chanceux et je m'en excuse. Donc, durant la fin de la semaine, la Lune sera dans le Sagittaire, votre douzième maison. Vous pourriez avoir envie de vous isoler durant cette euh, fin de semaine. Vous n'auriez envie que de rester chez vous, finir ce qui traîne de vos tâches domestiques. Cuisiner ou décorer votre foyer, changer l'emplacement de certains meubles ou tout simplement regarder la télé. Et c'est correct, essayez de méditer ou de relaxer dans un bain chaud, aromatique qui vous aiderait à dénouer les tensions et apaiser votre esprit qui serait tourmenté. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Capricornes. J'espère que vous avez aimé la nouvelle manière de présenter les prévisions, aimez commenter et surtout partager, s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.